Qui entre au paradis? Bon, je te montrer chrétien entre au paradis. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je, je, je répète encore pour la dernière fois. Oui. Montre-moi, moi noir sur blanc. Je suis blanc, dans la Bible que chrétien entre au paradis. Non, tu m'as d'abord dit que toi tu m'as envoyé un verset là qui dit que le musulman entre au paradis. C'est ce que tu avais dit. Coraniquement, elle était à voir le verset. Donc, elle te demande le, le, le, le, le, le, de ton côté là, qu'est-ce qui montre que toi, chrétien, tu entres au paradis tu, tu, Non, non, tu as dit coraniquement. Tu, tu m'as vous montrer encore, moi, je suis bibliquement, avant qu'on ne commence pas à discuter, sinon, on va couper. Non, non, non, attends, attends. Tu m'as dit que tu m'as envoyé. Un... Je ne suis pas là pour polémiquer. Non, non, tu m'as dit que tu m'as envoyé un, un verset coranique, c'est ce que tu m'as dit. Qui, dit qui que. montre que, que les musulmans entrent au paradis. Euh, c'est quel verset du Coran Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu avant d'appeler. Non, non, c'est en... pour cela que je t'ai dit que tu puisses me rappeler, puisque je n'ai pas ah, vu. Le... tu vas couper, tu vas voir le que Tu vas aller le vœu d'abord avant de oh, m'appeler. Non, non, attends, attends. J'ai le, le Coran devant moi. Est-ce que tu peux me donner. Ce... Ah, il faut couper. Dans, dans, dans quel chapitre? Tu n'as jamais vu ça? Hein? Tu n'as jamais vu ça? Non, écoutez, puisque nous lisons, moi je lis do, do, plusieurs versions de Coran. C'est quelle version de Coran que toi tu lis? Là, là, as... Tu n'as jamais Je vais pas ça. Oui. Ah, tu ne connais pas là? Non, non, non, tu, tu, tu, tu peux, tu, tu peux m'aider, c'est pour cela que je demande, que tu puisses m'aider, hein, puisque lorsque je... Ah, le frère a fui, il a fui le débat. <rire> ah, je, je, je le rappelais, je le rappelais. Il va me montrer là où c'est écrit, où, où est-ce écrit que le musulman entre-paradis. Oui. C'est un menteur. Il me dit de le, de le montrer là où le musulman entre-paradis. Et il n'y a aucun musulman Hum. Voyez-vous, il me pose la question de le montrer là où les musulmans, là où c'est écrit chrétien entre au paradis. Et lui me dit que c'est écrit dans le Coran musulman entre au paradis. Je lui ai demandé de me montrer ce verset. Il connaît que ça n'existe pas. Puis il a déjà suivi mes vidéos. Et moi je suis là pour frapper L'islam. C'est ça mon boulot que j'ai fait. Je corrige l'islam très fort. Il sait que le, le verset là, est dans le Coran, mais il demande donne-moi le verset là, Chrétien, entrez au paradis. Hein? Chrétien, entrez au paradis. <rire> hein? Ça m'a ce monsieur ici. Ça, il, il pose des questions bêtes chaque jour. Mais moi, je voulais lui démontrer que son Coran est un faux livre. Et il n'y a, a, a même pas de mot paradis dans le Coran. C'est ce monsieur ici que j'étais en train d'appeler. Voyez-vous. ce numéro est là. Son ce nom, c'est Abdelaziz. Plus 228. Je, je pense que c'est le Togo. Hein? Togo ou Cameroun. Je pense Togo ou Bénin. Yeah. Ce frère ici, vous voulez débattre avec moi? Il m'a embêté toute la matinée de lui donner un verset de la Bible là, là où il s'est écrit, chrétien entrez au paradis. Et là, Bible m'a envoyé un verset là où il s'est écrit, musulman entre au paradis. Je lui pose la question. donne moi cet écrit. Je suis en train de l'appeler. Je suis en train d'appeler ce, ce petit comédien ici. Hein je l'appelle, il ne veut pas prendre. Il sait que, bon, les musulmans ont peur. Ils ont, ils ont tellement peur, ils ont tellement peur. Quatre versets. Bon, bon je, je suis en train de chercher ces versets. C'est dans quelle sourate? Qu'il oui, me montre là où c'est écrit dans le Coran musulman entré au paradis <rire> Est-ce qu'il est, qu est capable de me montrer ça? Hein? Ce qui fait notre supériorité c'est Jésus Si tu as Jésus, si tu connais Jésus Tous ces petits sont, sont des maraudeurs Voyez-vous, je lui demande qu'il me montre là où c'est écrit musulman andré au paradis. Qu'il me montre ça. C'est tout ce que je demande. Et je veux lui... Bon, si, si le tout verset qu'il va donner, tout verset qu'il va donner, je veux lui donner un autre verset du Coran contraire. Ou bien une version du Coran contraire. Pour, il fouille. Il n'y a aucun, aucun musulman qui est qualifié pour nous débattre. Aucun musulman. Il décline l'appel. Il fouille la l'appel. Il fouille le débat. Et <rire> qui puisse me montrer là où c'est écrit dans le Coran, musulmans entrer au paradis, ça n'existe pas. Hein? Il n'y a pas de verset qui parle comme ça. Moi, je suis la preuve par neuf que l'islam est une comédie. <rire> Ce verset-là n'existe pas dans tout le Coran. Ça n'existe Il n'y a aucun verset du Coran. C'est pour ça que j'essaie de l'appeler. J'essaie de l'appeler, mais le monsieur fuit. Il est en train de fuir, puisqu'il sait ce qu'il attend. Il sait très très bien ce qu'il attend. Il n'y a pas de verset du Coran qui dit, qui dit, qui dit, qui dit ⁇ Musulman entre au paradis ⁇ Ça n'existe pas. Il mentait les chrétiens tout ce temps ici. Il mentait aux musulmans. Il se, se trompé entre eux. Hein? Alors, lorsque quelqu'un est en train de dire euh, des de, de, de, de choses que, euh, aux gens qui ne sont pas vraiment cultivés, il va mentir. Mais lorsque quelqu'un vient avec la connaissance, une connaissance assise, un musulman ne tient pas debout. Il fouille. Devant un chrétien, un musulman fouille. Hein? Devant un chrétien, un chrétien qui connaît Jésus. Hein? L'islam tombe. L'islam tombe puisque ça n'existe, il n'y a, a pas de vérité. Hein? Je, je suis en train d'attendre qu'il puisse se, euh, qu puisse se, se raviser. Pour prendre mon appel, vous allez voir que ces messieurs, les musulmans ne connaissent pas le Coran. Hein? Hein? Qui puisse me donner le verset du Coran? Il y a l'appel. trouver la chouette là. Mais mon frère, pourquoi est-ce que tu fouilles le débat? Hein? Je ne fouilles pas le débat. Je t'ai donné un euh, résiste à faire et tu n'as pas fait un et tu m'appelles. Mais tu fouilles le débat. Si toi, tu as la connaissance. Je ne fouilles pas le débat. Tu n'as pas cherché le verset. tu as commencé par l'appeler. Tu vas tu as, tu vas, vas dire quoi? On t'a donné un résiste de maison, tu n'arrives pas à faire ça et tu, tu, tu, tu, tu, tu viens à l'école. Ou soit on te fait sortir ou soit on te punit. Bon, si toi, tu, tu es enseignant, tu es enseignant, tu dois venir confronter avec la vérité que tu connais. Puisque toi, tu es. Quelle vérité Je t'ai donné sur Je t'ai donné sur t'ai donné verset coranique. Il oui. faut aller lire le verset d'abord. Non, mais pourquoi est-ce que tu fouilles Si toi, tu connais la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, il veut venir nous enseigner. Tu m'as dit de te montrer un verset là où on a dit chrétien entrer au paradis. Ce n'est pas toi qui as dit que tu maîtrises tout le Coran là. Mais, mais écoutez, c'est pour cela que tu, tu m'as envoyé le message et moi je te réplique. Qu'on puisse parler, mais tu fouilles. Tu, tu connais tout le Coran, non? Tu connais tout le Coran comme la Bible, non? Et, et, et, et, non, mais et, et, écoutez, écoutez, écoutez. Personne ne connaît tout, il n'y a que Dieu qui connaît tout. C'est seulement Dieu. Ah, d'accord, tu t'es rappelé aujourd'hui, mais là, c'est maintenant que tu dis que Dieu sait. Dieu qui connaît tout. Tu savais ça? Euh, en tout cas, pour toi, tu le premier de bas là. Tu, tu, tu m'as dit que tu connais tout. Tu maîtrises tout. C'est ce que tu avais dit, non? Aujourd'hui, maintenant, tu t'existes euh, Dieu connaît tout. Allons entre... dans le sujet. Allons dans le sujet. Ah, nous, en tant qu'humains, nous sommes limités. Hein? Il n'y a que Dieu qui. Ah, bah, Dieu connaît tout. Comme Donc, Jésus. Tu, tu, tu sais, l'apôtre Paul, Paul disait ceci que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Personne n'a la. Même, Dieu, même Jésus, même là, il était un être humain, donc il ne connaissait pas tout. Non, non, pas tout. non Jésus, Jésus connaissait tout. La Bible dit Jésus connaissait tout. Et pourquoi il a dit qu'il ne connaissait pas quand le monde finit Non, non, il n'a jamais dit ça. Tu hein? vois Et si il était dans le verset là où il a dit qu'il ne connaissait pas le. Et, et, quand est-ce que le monde finit Tu n'avais pas. Le verset là, il, il n'y a pas de verset là où Jésus dit. « Je ne connais pas quand le monde finit. » Jésus n'a jamais dit ça. Est-ce si qu'il connaît quand le monde finit? Et, toi, tu m'as dit qu'il y a un verset là où Jésus dit « Je ne connais pas et, quand le monde finit. » Ce verset là n'existe pas. Une... on lui a posé la question à savoir, il a dit que tout ce qui concerne l'heure, où le monde finit là, que personne ne le sait, que c'est Dieu seul qui le sait. Mais c'est pour cela que je te dis Toi tu as voulu déformer Il est limité, il ne connaît pas ni le fils C'est ce qu'il a dit, il est, il est le fils Mais il ne connaît pas quand le monde finit Mais toi tu as déformé l'écriture Tu as dit que Jésus a dit que je ne connais pas Quand le monde finit C'est ce que et je voulais qui, te dire qui a, qui a parlé là-bas là, là C'est pas lui qui a répondu Mais, mais tu, as, tu as déformé, c'est une écriture euh, Attends Attends, attends. Revenons à nos boutons perdus. Revenons à nos sujets. Notre sujet. On revient, on revient où? Notre sujet. Hein? Surat Mais... 43. Hein? Surat 68 à 70. Ah, ok. On va, on va lire. Surat 43. Ah, c'est ça? On va lire la surat 43. Suratul Zulkruf. Suratul Zulkruf. Pardon? Suratul Zulcrouf, j'aime beaucoup ce... Bon bon, bon, bon, tu sais. Tu as dit que Suratul Zulcrouf, Surat Zulcrouf, à partir... partir du verset 68. Hein? hein? Surat Zulcrouf? À partir du verset 60 Surat... 68, Ah, Surat 48. 43-68. Surat... Ok, ok. On commence à lire surat Zulkrouf, surat 43, à partir du verset 68. Il dit ceci. Oh mes serviteurs, n'ayez aucune, aucune crainte ne sera sur vous aujourd'hui. Et vous ne vous affligerez pas. Oh mes serviteurs, il n'y a pas de crainte pour vous aujourd'hui et vous ne pleurez pas vous qui avez cru à nos révélations et vous, et vous êtes soumis et vous êtes soumis entrez joyeusement dans le jardin entrez joyeusement dans le jardin vous et vos, vos conjoints vos épouses on dit entrez joyeusement dans le jardin surat Zulkrouf. Oh, verset 70, entrez joyeusement dans le jardin. C'est ça la sourate ok? Je vais tu vas voir. Ouais. Ô oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, en Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ah, ok. Mais, mais dans mon Coran, il est écrit, entrez dans le jardin. C'est ton papa qui a écrit là-bas. Mon papa. Ah, c'est ton papa qui a écrit ce Coran que tu le tiens là. Ah, donc, tu, tu dis que je suis en train de lire, de lire un, un faux Coran. C'est ça que tu veux tu... me <rire> Il a fouillé, il a fouillé, il a fouillé, il a fouillé, il a fouillé. Oui. C'est ça, musulman, ce sont des menteurs. Il dit, entrez dans le paradis, entre au paradis. Mais il est écrit, entrez au jardin, dans mon Coran. Puisqu'il y a plusieurs versions de Coran. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Il y a plusieurs versions du Coran. Les musulmans sont des menteurs. Je vais vous donner la version du Coran qu'il est en train de lire. C'est une fausse version. Une fausse version du Coran. Je vais vous donner ça. Donc, donc, on, a, on, a, on a mis ça pour tromper les musulmans, les corrompre, comme d'habitude. Comme d'habitude. On va dans la surate 43. Surate 43 au verset 70. Et puis il me dit le Coran, que je suis en train de lire, c'est un faux Coran. On va voir quel est le vrai Coran entre les deux. Surat 43. On commence verset 68, 68 comme, un, comme il avait donné. On a la version arabe et puis on a la version, la version française. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Puisque l'islam, l'islam n'a pas, c'est une comédie, c'est une comédie, là c'est notre numéro, celui qui veut nous débattre, nous sommes là, venez, venez, on va parler, on va parler de la Bible, et euh, euh, du Coran. Hein. Il est en train de lire une fausse version du Coran, là on a dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Et vous ne serez point affligé. Le verset suivant. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, verset 69, et sont musulmans. Entrez au paradis. Vous et vos épouses, et vous serez fêtés. C'est une fausse version. Il n'y a pas de mot paradis dans le Coran. C'est pour cela qu'il a fouillé. Il sait que je vais l'exposer. Entrez au paradis. Il n'y a pas de mot paradis ici. Il y a le mot jannat. Hein? Ok, on va vous démontrer. On descend. Descendez juste en bas. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Ce mot ici, ça s'appelle Janat. Hein? Al jannat. On prononce Al-Janata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jardin. Ça veut dire paradis. Ce mot veut dire jardin. Le jardin. Hein? On, on voit même, vous pouvez, dans, dans, avec le même Coran, le Coran, Al-Janata. Vous montrez que le mot, le mot paradis n'existe pas dans le Coran. On les a trompés. Et il a raison de fuir. Il ne peut même pas vous montrer son visage. Hein? Vous voyez, le, la sourate 18-31, on parle de, de même mot al janat c'est repris là. Et on, et on a interprété. Voilà ceux qui auront le séjour, qui auront le jardin du séjour. On appelle ça le jardin. C'est le même mot Janat. Janat, c'est jardin, ce n'est pas paradis. Il n'y a pas de mot paradis dans le Coran, ça n'existe pas. C'est jardin. Dans la, le même Coran qu'il est en train de lire là, le mot Janat est traduit par jardin. Il sait pourquoi il y a fouillé. Il sait très bien pourquoi il y a fui. Al-Janat. Ça, ça veut dire le jardin. Et celui-ci a même interprété, ils ont, ils ont mérité le jardin d'Éden. Ça, c'est une autre version du Coran. Ils, ils ont plusieurs versions. Plus, plus, plusieurs translations et plus, plusieurs versions. Ici, Janati, ils ont dit jardin d'Éden. C'est chacun qui s'aventure à interpréter le Coran comme il dit. Traduction du droit chemin. Un autre Coran sera 18. Il dit, 18 30, il dit, il y a pour cela les jardins. Jardin d'Éden ils auront des jardins de délices avec des rivières. Oui! Donc, le, le mot le mot, le, le mot la paradis n'existe pas dans le Coran. Il y aura pour eux des jardins. C'est le mot djanat. Le même mot djanat est défini. Hein? Des jardins. Djanat. C'est veut dire jardin. C'est pour ça que Da, ici on a dit entrer au jardin Les musulmans ils entrent au jardin Ils n'entrent pas au paradis Le mot paradis n'existe pas dans le Coran Ça n'existe pas Je vais même vous démontrer Puisque nous nous avons Plusieurs versions du Coran On va même dans la langue arabe Surat 43 Est-ce que je veux trouver un, un musulman En Afrique capable de me débattre est-ce que ça existe? C'est pour cela qu'il a fouillé. Il sait très bien ce qu'il attend. Hein? Il, sait bien, il sait très bien ce qu'il attend. Je vous... Attendez, je dois grandir ça. Pour que tout le monde puisse voir. Hein? Tout le monde... Tout le monde doit voir ça. Il faut On parle de Janat. Janat Janat Jonathan On va voir. Puisque ce sont des menteurs, ce sont des menteurs. On va voir comment ils ont traduit ça. Tout musulman cherche à mentir. Si tu parles avec un musulman, ne prenez jamais la traduction qu'il vous donne. Ne prenez jamais la traduction qu'il vous donne. Il dit, entrez au paradis vous et vos épouses. Une fausse translation du Coran. Celui-ci dit « Entrez joyeusement dans le jardin vous et vos femmes. Ça c'est un Coran, on appelle Ab Abdul Majid d'Ariadabi, d'Ariabadi, c'est une version de Coran qui dit ça. Abdullah Youssouf Ali, une autre version de Coran, il dit, il dit ceci. Entrez dans le jardin vous et vos femmes. Maudoudi, il dit il dit paradis. Ahmed Ali, Ahmed Ali dit ceci. Entrez dans le jardin. Hein? Attendez, il y a un appel qui vient. Une minute. S'il vous plaît, y il avait, y avait un appel qui est, qui est en train de venir. Hmm. On était en train de démontrer que le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas de mot paradis. C'est pour ça que le frère a fouillé. Il sait très bien qu'on va l'exposer. Hein? On va l'exposer. <rire> alors, alors, on continue. Là-bas, là on va... De, euh, Ahmed Razakan, Il dit paradis. Il dit paradis. On a lui. Blablabla. Sur des matières. L'autre version de Goran, « Entrez dans le jardin, vous et vos femmes. » Puisque le mot-là, ce n'est pas un paradis, c'est le jardin. Hein? Ça, c'est une autre version du Coran. Entrez dans le jardin, vous et vos femmes. Ça, c'est Mohamed Marmadouk, William Pictor. Là, c'était un Anglais qui s'était converti à l'islam. Il était en Inde. C'était un Indien anglais qui s'est converti à l'islam. Et puis, il y a qui a traduit le Coran aussi. Puisque c'est tout le monde qui fait des aventures. Ce sont des comédiens. Il a dit, entrez dans le jardin, vous et vos femmes. Entrez dans le jardin. On n'a pas parlé, entrez au paradis. Ça n'existe pas dans le Coran. Le mot paradis, c'est une fausse version. Ça n'existe pas. Vous voyez tout ça? Il dit, Wahiduddin il a aussi traduit le Coran. Ça, c'est un autre Indien. Entrez dans le jardin. Talal Ce sont les Arabes ici. Donc, il y a, tout le monde a traduit de sa manière, que ce soit les arabes, les indiens, les, les pakistanais, tout le monde est en train de mentir dans le Coran, entrer dans le jardin. Voyez-vous, le, le mot paradis n'existe pas, le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Il y, a, il y a le mot jardin, le mot jardin, entrer au jardin. Maintenant, il me donne une fausse version du Coran. On dit « entrer au paradis ». Le mot « paradis » n'existe pas, c'est le mot « jardin hein? ». Donc, donc, les musulmans sont des comédiens. Si tu parles avec eux, si vous parlez avec eux, il faut toujours les attraper. Entrer dans le jardin, lui me dit, oh, et puis il, il accuse que ça c'est un Coran que moi j'ai écrit. Il dit que c'est le Coran qui a été écrit par mon père. Hein? Pour vous démontrer que l'islam c'est le mensonge. Il n'y a rien dans l'islam, les musulmans sont des l'islam c'est la comédie alléluia et je vais tenter de les rappeler la dernière fois devant vous pour que tout le monde puisse voir que nous sommes nous sommes francs on ne fait pas des histoires avec un mauvais cœur comme on le dit hein? comme on le dit j'ai l'appel là on va voir s'il va prendre, prendre l'appel Il n'a pas répondu à l'appel. Je vais essayer pour la dernière fois à appeler ce, ce frère ici. Ah, le frère ici. Ah, je vais vous montrer son nom. C'est Monsieur Abdelaziz ah, qui il m'a appelé le matin pour lui prouver où oh, c'est écrit que musulmans, les chrétiens entre paradis, blablabla. Bla, bla, bla, bla, comme ils le font d'habitude. Et je le rappelle, il ne prend pas le téléphone. C'est ça son numéro le plus. Plus de 128, comme vous voyez là. Euh, plus de 128. Euh, C'est un numéro du. Je pense Togo ou Bénin. Hein? Il y a Togo, si je me trompe pas. Hein? Euh, plus Abdelaziz, il est là. Je l'appelle. Il ne prend pas le téléphone. Et les musulmans fouillent toujours le débat. Ils fouillent le débat, puisqu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas oser ils ne peuvent pas je le rappelle Ok, c'était la dernière fois que je l'appelle, puisqu'on ne peut pas continuer infiniment. Hein? Donc, les messieurs qui disent « Entrez au paradis » sont des faux, des faux corans. Nous, nous sommes là pour prouver. On a prouvé et le monsieur a fouillé. Si quelqu'un veut débattre avec nous, notre numéro est là. Notre numéro est là. Venez nous contacter. On va vous prouver que l'islam, c'est du mensonge. Toute l'islam, toute la religion de l'islam, c'est un tissu de mensonges. <rire> hein? Il faut quitter, la... euh, revenir à Jésus, puisqu'on vous a tellement menti, je ne peux pas suivre une religion là où, qui dénigre les gens, une religion qui prône par exemple l'esclavage, une religion où un prophète, il dit que Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse venir apprendre toutes les femmes qu'il lui veut. Il dit que, les, toutes les femmes appartiennent la sourate, je vais vous donner une sourate là sourate 33 verset, verset 50 un prophète ne parle pas comme ça Dieu ne parle pas d'une manière si stupide sourate 33 50 comment est-ce qu'un un musulman comment est-ce qu'un moi je me suis posé la question comment est-ce qu'un être humain peut devenir musulman hein? sourate 33 sourate 33 verset 50 on va voir ce que Mohamed a dit Oh, il dit, le, le Coran dit ceci. Oh prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare. Les femmes qu'on t'a données, tu peux coucher avec elles. Ce que tu possèdes légalement parmi les captives, même les esclaves, les, tu peux coucher avec elles. Que Dieu t'a destiné. Il dit, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternelle, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigrantes en compagnie, même les femmes là qui avaient quitté la Mecque avec Mohamed, Mohamed peut coucher avec elles. Ainsi que toute femme croyante, toute femme musulmane, toute femme musulmane peut se donner à Mohamed pour coucher avec lui. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don, elle fait don, elle souffre elle-même. Hein? Donc, l'offrande. L'offrande que Mohamed a acceptée, parmi les offrandes qu'on pouvait lui donner, une femme peut se donner. Je vais coucher avec toi, Muhammad. Hein? Il peut coucher avec elle. Même si la femme est mariée, on dit que toute femme, lorsqu'on dit toute femme, c'est toute femme. Même si elle est mariée, et je veux vous prouver ça, Mohamed a expliqué la surah d'ici, c'est expliqué. Même si une femme est mariée, toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, Muhammad peut coucher avec elle pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Vous voyez? Même si elle est mariée, Muhammad peut la prendre pour se marier avec lui. Et Muhammad il a même expliqué que c'est pour coucher avec elle, pas même se marier. Ce mot ici, c'est un mot ajouté au Coran. Puisque le musulman, il trompe, j'ai plusieurs versions du Coran, je vais vous montrer que c'est un mensonge. Hein? Donc, même si elle a fait toute femme, si elle fait don, donc Mohamed acceptait les offrandes. Les offrandes qu'il lui a acceptées, ce sont les dons. Les femmes pouvaient s'offrir à lui. Pourvu que le prophète se consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi. Donc, ça c'est un prophète qui dit: Dieu m'a envoyé dans votre pays et il m'a donné le privilège pour toi seul pas pour les autres petits croyants, là, les musulmans, là, tout ça, les, hein, tous les petits salafistes, euh, les, les, les, les, les hamadites, hein, tous ces gens, là, les chafis. Il dit ça, c'est un privilège pour moi. Privilège prophétique. Hein? Il dit que c'est un privilège pour toi de coucher avec les femmes. Mais ça, ça, ça c'est quelle religion ça? Il dit que c'est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. dont les autres petits, petits musulmans, ils sont exclus. Nous savons certes que nous les avons imposé, nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'ils n'eussent point de blâme contre toi. Dieu pardonneur et miséricordieux. Donc, ça c'est un musulman, ça, ça c'est un verset que Muhammad a composé, il a inventé ça sa saute aux yeux que le monsieur il ne respectait même plus ses croyants il avait perdu tout respect, toute estime il ne respectait même pas ses croyants, ses musulmans il dit que Dieu m'a envoyé et m'a donné le droit de coucher avec toutes les femmes tout, même les femmes là qui souffrent à moi même une femme mariée ce que je suis en train de dire je vais vous le prouver c'est expliqué par Muhammad lui-même c'est expliqué. expliqué. Il y a plusieurs hadiths et puis plusieurs tafsirs. Je vais vous donner les tafsirs. Je vais partir dans le site internet. Ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Le site internet de l'Arabie Saoudite. Pour dire que, pour vous montrer que nous, on n'invente rien. Le site internet de l'Arabie Saoudite. Attendez, je vais vous montrer ce site internet-là. site internet de l'Arabie Saoudite ils ont expliqué eux-mêmes ont expliqué ce, ils ont expliqué ça eux-mêmes ont expliqué ça hein? je vais vous montrer ça on va partir vous allez voir je suis en train d'ouvrir le site internet de l'Arabie Saoudite <rire> vraiment ça fait très mal ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite on a expliqué la surat là surat 33 la surat 33 c'est la surat al-hazab surat 33 vous allez voir ce que le, les musulmans nous ont c'est qu'il vous cache il ne peut pas vous montrer ça c'est la surat 33 la surat que je suis en train de lire hein? al-hazab c'est ça le nom de la surat surat 33 au verset 50. On va au verset 50. Au verset 50. Ils ont expliqué ça. Le tafsir, ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Al-Khurutoubi. Ça, c'est un grand savant de l'Islam qui a expliqué ça. Plusieurs savants ont expliqué ce que Muhammad Aïk a parlé. Comment est-ce qu'il a enseigné ça? On va vous mettre ça. Là. On va vous mettre ça en français pour les gens qui ne comprennent pas les langues. C'est moi, je ne suis pas arabe, mais je comprends la langue sémitique. Je comprends la langue sémitique. Voyez-vous, malgré que je ne suis pas uh, arabe. Mais on va vous montrer. On va vous montrer ce que Mohamed a expliqué. Comment est-ce qu'il a expliqué lui-même la sourate ici? Alléluia! Alléluia! Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, pas ici euh, euh, on, on va chercher ça avec Google Chrome on va ouvrir on va ouvrir avec Google Chrome Alors, je vais changer de browser pour vous montrer comment est-ce que Mohamed était en train d'enseigner vous allez vous poser la question si Dieu peut parler comme ça hein? Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide. Là, c'est notre numéro pour celui qui veut entrer en contact avec nous pour débattre, pour nous appeler. On va partir. La même sourate, la surat al-Azab, euh, la version, euh, la translation, les tafsirs de Kourtoubi, il va expliquer ça. On va y aller. Vous allez voir avec nous ce que Mohamed a expliqué. Alléluia. Là, c'est la version française. Pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Puisque la plupart de ces musulmans, même les imams, ils ne connaissent pas l'arabe. Ils sont des comédiens. Ils essayent de réciter des histoires, mais ils ne connaissent pas l'arabe. Le surat 33 au verset 50. On va au verset 50. On va partir au verset 50 pour voir ce que ça va nous donner. que Muhammad a expliqué. Ça, c'est Mohamed qui a expliqué ça. Sur 33-50. OK. Vous allez voir. Comment est-ce que Mohamed a expliqué cette histoire-là? Comment est-ce qu'il a expliqué? Alléluia. Ah, OK. On vous avait parlé des de privilèges de Mohamed, hein? les privilèges qu'il avait reçus. Il a, le, au total, c'était 16 privilèges. Il, il a reçu au total 16, 16 privilèges. Ça, c'est un prophète qui vient aux gens et dit que Dieu m'a donné des privilèges pour avoir de sexe. Ce 33,50. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais mettre ce, ce, ce verset-là du Coran. sur 33 33,50. Pour, pour vous montrer que c'est ça Surat 33, 50, surat 33, au verset 50, vous allez voir que ça, c'est de la comédie. Dieu ne parle pas d'une manière si stupide. Surat 33, 50, il dit, nous t'avons rendu illicite, bla, bla, bla. Et il dit ceci, c'est un privilège pour toi. Donc, Muhammad avait le privilège, le privilège sexuel que Allah lui a accordé. Il a dit que c'est un privilège pour toi. Maintenant, ici, Mohamed a expliqué la surate là. Au total, il avait reçu 16, 16 privilèges. Il y en a 16 au total. 16. Vous allez voir les privilèges que Mohamed avait reçus. Le premier privilège, euh, Saïf, Safi Al Ghanem. La deuxième, le deuxième privilège, la, la, donc euh, le, le 1 e Il peut recevoir le 1 cinquième de. de de tous les biens, tous les butins qu'il partait piller. Il avait accès à tout. Quatrième privilège, le quatrième privilège de Mohamed plus de quatre femmes. Donc, Mohamed peut avoir plus de quatre femmes. Donc, on a dit, ça, ce sont les privilèges pour toi, Muhammad. Ce sont les privilèges que Allah t'a accordés. C'est là pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Donc Mohamed, lui, a le privilège d'avoir plus de quatre femmes. Le cinquième privilège de Mohamed, Mohamed, avec le mot cadeau, il peut se marier comme il veut. Sixième privilège, mariage sans tuteur. Mohamed peut se marier à une femme sans tuteur, sans même témoin. Hein? Mohamed peut se marier comme il veut. Donc tous les privilèges, c'est le seul privilège qui sont autour du sexe, sexe. Le septième privilège que Allah a accordé à Muhammad mariage sans dot. Il peut se marier sans payer la dot. Donc la dot là, c'est pour les autres petits musulmans. Muhammad lui peut se marier sans... Son mariage à Iram, huitième privilège. Neuvième privilège la chute du serment entre épouse et époux de sa part. Donc il peut jurer, il peut faire un serment et il peut se rétracter. Il peut, il peut, il peut, il peut, il peut dire non non, je retire mon serment. <rire> Alléluia. Maintenant, le problème, et c'est ici, le dixième privilège, le dixième. On dit ceci, si Muhammad voit une femme, si sa vue tombe sur une femme, son mari doit divorcer d'elle. Donc, même une femme mariée, si Muhammad sa vue tombe sur une femme, son mari doit divorcer. <rire> Et il lui est permis de l'épouser. C'est pour, pour ça que les Arabes se couvraient toujours le visage. Si Mohammed voit une belle silhouette, s'il si voit une belle femme, ah, le frère là est en train de rappeler. Il, il a rappelé. Oui, mon frère. Oui. Mon frère tu, tu, tu, tu es de retour. Mais, tu veux qu'on continue le débat ou bien qu'on s'arrête oh, mon, mon frère, moi je suis prêt, c'est toi qui as fouillé le débat. Tu as pris, je ne sais pas là où tu as trouvé cette version-là. Au lieu que tu connais la version que moi j'ai lue ici, si tu veux qu'on débatte là, il ne faut pas euh, la version de, du courant que j'ai lu et non tout ce que tu as lu là Je ne sais pas là où tu as trouvé ça. Okay. Quel est le nom de, de, de ta version C'est quelle version et selon toi, il n'y a, a jamais de mot paradis dans le, dans le Coran. C'est ce, ce que toi tu penses. Non, non, bon, non, non il faut m'aider. C'est quelle version du Coran que tu es en train de lire C'est toi qui as qui a plusieurs versions. Non? Non, bon, Donne-moi le nom de la version du Coran que tu lis. C'est toi qui as plusieurs versions. Non? Hein bon. C'est toi qui as plusieurs versions du Coran. Oui, bon, j'ai plusieurs versions. j'ai lu là, tu ne connais pas la version dans laquelle ça se trouve. Bon, tu m'as dit que le Coran que j'étais en train de lire, c'était un faux Coran. Tu m'as dit que c'est le Coran qui a été écrit par mon père. C'est ce que tu as dit. Maintenant, donne-moi le nom du. Bon, non, je te pose. Est-ce que tu peux me donner le nom du Coran que tu tu lis là, la version du Coran que tu es en train de lire là? C'est toi qui as plusieurs versions, tu connais toutes les versions. Non, non, non je ne connais pas toutes les versions. Hein? Ah, et tu as, tous les, tu, tu, tu, tu, as, tu as toutes les versions, non C'est toi qui m'as dit que tu as toutes, plusieurs versions du courant, non Non, non, non. Je ne connais pas toutes les versions. non, non, non ah, tu n'as pas dit ça J'ai plusieurs, pas toutes les versions. J'ai plusieurs, plusieurs versions. Ah, d'accord. Parmi les versions que tu as là, il y a ce que, ce que moi j'utilise il y a ça dedans pour moi c'est portable pour moi non euh, oui bon, puisque, puisque dans l'islam vous nous disiez toutes ces années qu'il n'y avait qu'une seule version de Coran, c'est ainsi que respectueusement que je t'appelle que tu puisses me, me, me donner le nom de la version du Coran oui. que tu es en train de lire, c'est quelle version Trois plusieurs traductions du Coran ce que toi tu as là, tu as plusieurs traductions du Coran oui, mais la, la, la, la version arabe, là, il n'y a pas plusieurs. Ah, la, la version arabe, comment est-ce qu'on appelle. Euh, comment est-ce qu'on dit la version arabe, là la, la sourate est là en arabe. Comment est-ce qu'on dit Tu peux dire ça Tu peux dire ça en, en arabe Pourquoi La sourate est là que tu m'as donnée. C'est n'est pas ça notre débat. Ah, bon, puisque. Puisque les musulmans, toutes ces années, hein, il faut que nous puissions avoir d'abord un, un terrain d'entente. Vous nous disiez tout... Tu sais tout... lire l'arabe Tu dis quoi Tu sais lire l'arabe je, je ne suis pas arabe. Eh, tu sais lire l'arabe pas, pas beaucoup. J'ai une petite connaissance dans les langues. Ouais. Dans, dans les, les langues. langues c'est dans, dans toutes les langues. C est c est... la référence qui a été faite en langue arabe, là, que c'est toujours la même chose. Il n'y a pas un Coran arabe qui sera différent. Il y a, on n'a pas plusieurs versions du Coran arabe, mais on a plusieurs traductions en français. C'est ce que toi, tu, tu, tu, tu ne comprends pas. Ah, tu, tu dis qu'il n'y a pas plusieurs versions du Coran en, en, en arabe. Mais moi, j'ai plusieurs versions du Coran oui. en arabe. Ah, il faut lire, c'est parce que tu sais lire arabe, tu dis ça Quand tu ne sais pas lire arabe, tu ne peux pas discuter jusqu'à aller là-bas. Écoutez, avec la connaissance que ah, moi j'ai, j'ai une connaissance sur les langues sémitiques. Sur le... moi, ce que, si tu veux qu'on continue le débat là, ce que était lui là, on va débattre sur ça. C'est bon tu, Ok, tu ne vas pas, euh, bon, c'est ce que je dis, si tu veux imposer le Coran, tu me donnes le nom de ce Coran-là, la version du Coran-là. Comme ça, on va discuter là-dessus. La version dans laquelle on a écrit « Musulman, entrer au paradis là ». Toi, tu connais ça. Il faut aller prendre ça, on va discuter. Mais, mais, je, euh, écoutez, moi, moi, je connais plusieurs, plusieurs versions. Il y a d'autres qui disent « le jardin ». D'autres disent « qu'on voit, c'est que moi, tu comprends ce que je dis. Ah. Si tu veux qu'on continue là, il faut aller prendre ce Coran-là et on va discuter sur ça. D'accord hmm. Si moi, sinon, moi, j'ai téléchargé dans plus de temps. J'ai téléchargé ça dans plus de temps. Tu vois, non? Donc, c'est la version que moi, j'ai téléchargé ça. Ah, ok. Si tu ne connais pas, j'ai ah. ça aussi. Oh, ok. Bon, puisque, bon, laisse-moi t'informer, mon frère, avec tout le respect que je te dois, que tu as téléchargé une fausse version du Coran. Une... ah C'est toi, toi qui as la vraie version là. Bon, moi, moi j'ai plusieurs versions de Coran. J'ai des vraies et <rire> puis plusieurs versions et moi j'ai une version et tu as dit que tu as traité ça de faux. Et je te demande ce que toi tu as là, c'est ça qui est vrai. Bon, moi j'ai des vraies versions de la, la Sourate là, et les ayats. Donc juste ce verset là, j'ai la vraie version et puis j'ai aussi des fausses versions. Alors lorsque j'ai Quand dit... tu parles la vraie version là... Hein? Tu vas trouver ce que j'ai lui dedans. Non, ce non. que j'ai lu là, c'est dans la même version. N'est-ce pas, pas que le mot paradis, c'est un mot grec? Et toi, tu paradis que tu, tu, tu vois. On a écrit PA. On a écrit français, c'est grec. Ce qu'on a écrit en français, c'est grec. Moi, je ne lis pas grec, c'est français que moi, je lis. Non. non, non. Le mot paradis. Paradis, là. Paradis que moi, il y C'est grec? Oui, le mot « paradis », c'est un mot grec. Le mot « paradis », c'est un est, mot que C'est écrit dans la version que vous voyez, Puisque le Coran est venu en arabe, n'est-ce pas? Quel est le mot arabe? C'est toi qui connais le grec, chez le grec là-bas. C'est est le mot arabe qu'on a utilisé là? C'est ça le problème? Tu, tu, ouais, sais... Je suis pas arabe. tu sais pourquoi est-ce que moi, j'ai fait fouiller les musulmans? Pourquoi est-ce que les musulmans me fouillent dans les débats? Comme toi, tu as fouillé ici, si c'est quatre fois déjà. Dans une heure, tu as fouillé à peu près quatre fois. Okay, il faut aller prendre la version là. Allô? il faut me montrer où on a dit chrétien entre au paradis. Non, non, non, Puisque toi, tu n'as pas su de me montrer là où on a écrit musulman entre au paradis. Tu ne m'as pas montré ça. Je t'ai envoyé le verset. Je t'ai envoyé le verset. Je vais me faire capture de cas, je vais t'envoyer maintenant, maintenant, le mot paradis, là, c'est un mot grec. Ça n'existe pas dans le Coran. Moi, je t'ai montré ça, tu as dit que c'est une fausse version, et tu veux qu'on continue comment Moi, je t'ai montré la chose, moi, tu as dit que c'est une fausse version. Maintenant, tu veux qu'on te batte sur quoi, maintenant Mais, mais tu, ne, tu ne vas pas me poser une question te basant sur une fausse théorie, tu lis une fausse version ah, de une gauche. fausse théorie, c'est que toi, tu, tu, tu veux prouver là, c'est encore une fausse théorie. Donc, on n'a pas de, de point de convergence. On ce n'est pas alors la non, non, non, non. Il ne faut pas fouiller Il ne faut pas fouiller je, je dois tout, te répéter On prend un, on prend un, un même thème, un, un même sujet, on prend un même livre, c'est sur un même livre qu'on va discuter. Quand tu prends une autre version, moi, je prends une autre version, ça veut dire qu'on ne veut pas se rencontrer C'est ça. La Bible, il a plusieurs versions. C'est pour cela que je te dis, ceci. Hein? Dans la langue originale. On pas une seule version. On en fait débat sur ça. On prend une version, on fait sur ça c'est pas que tu vas aller prendre la version, une autre version, moi je vais prendre une autre version, on ne va pas s'entendre, d'accord Je Le poids, il te, il te coupe. Je voulais te faire remarquer qu'on vous a menti toutes ces années qu'il n'y avait qu'une seule version de Coran, c'est faux. Il y a d'abord des translations et puis des versions de Coran. Je suis fier d'adorer un Dieu qui ne fait pas caca. C'est bon, ça va C'est écrit où C'est écrit où je suis là, je pas, il ne pas, faisait pas caca. Mais donne-moi le verset. Donne le verset. Ah, je... On parle, oh, tu sais, tu sais, toute déclaration que tu es, toute déclaration que tu, tu es en train de faire, hein, on ne fait pas de. Il a coupé, il a coupé. Bon, moi bon, bon, je ne sais pas, il a peut-être des, des soucis de télécommunication, je vais le rappeler. Oui, mon frère. Alors, mon frère. Hein? Donc, c'est ça la puissance de la parole. Si tu connais les Écritures, tu vois que les musulmans sont des comédiens, tous sans exception. En commençant par les grands savants de l'islam, en remonter jusqu'à Mahomet, même à, à là lui-même. Nous avons besoin comédiens. Pourquoi c'est le -ce groupe l'islam ne tient sur rien ça ne tient sur rien il vient dès qu'on l'attrape il fouille tout ça, c'est ça l'islam ah oui mon frère Yeah. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton téléphone oui. Tu viens, tu coupes, tu fouilles, tu reviens, c'est quoi Ah, ok. C'est connexion qui faut ça. Ah, ok. C'est connexion. Ok, je vois. Je vois. Hein? Mon frère, tu, tu sais, tu sais, ce tu sais que nous voulons prouver aux musulmans. Pendant beaucoup d'années, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a donné de fausses versions du Coran. Alors, c'est ce que je veux éveiller, ta conscience. C'est toi, toi qui es... C'est toi qui es en erreur. C'est toi qui es en erreur. Maintenant, si sur juste un seul verset de goût... Tu, tu adores un Dieu qui fait ça. Tu adores un Dieu qui mangeait de la nourriture. Qui a, tu adores un Dieu qui a de maman. Tu dis que... C'est la ma, maman de, mama de ton tante, Marie. Tu dis que je j'adore un Dieu qui, qui mange de la nourriture. C'est ce que tu dis. C'est vrai donc, Allah, Allah ne mange pas. Non, non, non. Tu veux, tu veux me dire que Allah ne mange pas de la nourriture? Et je dis non. comme Donc, un Dieu ne doit pas, ne peut pas manger. C'est ce que tu, tu me dis. Un ne mange pas. Qui a que la nourriture? Tu, tu, tu, tu confirmes qu'un dieu ne mange pas? Hein? Est-ce que les anges mangent? Non, non, on parle... De... Les anges mangent? É, écoutez, on, on, on parle de dieu. Et tu dis que Allah ne mange pas. Comment un dieu qui a créé les anges qui ne mangent pas, lui-même ne va manger? Ah, donc Allah ne mange pas. Il ne mange pas. Dieu, Dieu ne mange pas. Tu, tu as une écriture là qui dit que. Dieu, Dieu... ne mange pas. Si ton Dieu mange, il, faut il y a un faux Dieu. Ah, ok. Donc, donc, un Dieu qui ne mange pas, donc un Dieu qui mange, c'est un faux Dieu. C'est ce que tu me dis. Oui, ce n'est pas Dieu. Si un Dieu mange, alors il n'est plus Dieu. Ah, okay. Qui a créé la nuit c'est pas Dieu qui a créé la un... nourriture. Comment lui qui a créé des êtres euh, comme des anges qui ne mangent pas lui-même va manger Est-ce que les anges mangent Comment celui qui a créé les qui ne mangent pas lui-même va lui manger lui Ok. Maintenant, on va partir dans la Bible de Théronome au chapitre 4 au verset 28. Au verset 28, on dit ceci. De Théronome, chapitre 4 au verset 28. Comme Allah ne mange pas, on va voir qui est Allah. Allah ne mange pas. Au verset 28, on dit Et de te, renom de te, renom de te renom chapitre 4. Verset de te Deutéronome au chapitre 4. De te n'est c'est pas le Coran. C'est la Bible. Tu m'as dit que Dieu On ne veux pas Allah dans la Bible. Ok. Maintenant, On a, on a décrit Allah dans le Coran. Et puis dans la Bible, dans la Bible, on écrit aussi à propos de, de Dieu comme Allah. Deutéronome Théronome, verset 28, on, on dit ceci. A des problèmes de communication, mais j je vais vous lire cette écriture. Et là, vous servirez de Dieu, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Donc, ni manger. Donc, Allah ne peut pas manger. C'est c'est un Dieu, ouvrage de main d'homme. Donc, lorsque un Dieu est incapable de manger, je ne peux pas l'adorer. C'est un faux Dieu. Un Dieu incapable de manger. Puisqu'il a dit, vous allez servir de dieux qui ne peuvent pas voir. Ils n'ont pas deux yeux. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas des yeux. Ils ne peuvent pas entendre ni manger. Donc, un Dieu incapable de manger, ce n'est pas un Dieu. Je rappelle, frère, c'est une âme qui doit, qui doit être sauvée. On doit ramener au Seigneur. comme il ne prend pas, on va terminer la vidéo tout de suite pour que ça si puisse pas faire une heure